tout le monde, le Marvel j'espère que vous avez bien suivi vous allez voir tout simplement le meilleur deck de la méta, mais attention le meilleur deck de la méta dans ce jeu c'est différent du meilleur deck de la méta dans les autres jeux Marvel Snap même si c'est un jeu de cartes, évidemment, comme Hearthstone, comme Runeterra, comme Gwent et autres, euh, voilà, il a des concepts particuliers, il se conçoit comme un jeu vraiment euh, différent, ça c'est important à prendre en compte, alors qu'est-ce que ça veut dire C'est un peu flou finalement comme explication euh, dans la méta, euh, dans une méta on va dire traditionnelle de jeu de cartes, Magic euh, Runeterra, Hearthstone Globalement au maximum on va trouver Une quinzaine, une vingtaine de decks méta Quand je dis méta c'est pas que les tiers S Les tiers 1, euh, les tiers 2, les tiers 3 voire les tiers 4 sont jouables évidemment Donc voilà globalement dans un jeu de cartes traditionnel On a entre 15 et 20 decks dans la méta sur Marvel Snap, finalement, parce que le jeu est fait comme cela, toutes les cartes ont à peu près, en tout cas, tendent vers euh, la, à peu près la même euh, valeur. On a une cinquantaine, une centaine facilement de decks, euh, finalement, dans la méta. Donc, euh, dans un jeu de cartes traditionnel, la différence en termes de win rate, euh, finalement, entre le premier deck et, on va dire, le 20 e deck, elle est euh, considérable. Finalement, il y a souvent un écart de 20 à 30% de win rate. On peut vraiment avoir des euh, 60% de win rate pour le meilleur deck de la méta. Et on peut avoir du 30% euh, clairement de win rate pour le pire deck de la méta. Euh, sur Marvel Snap, je pense vraiment qu'entre le meilleur deck de la méta et le centième euh, finalement euh, deck de la méta, je pense qu'il n'y a pas un énorme écart de win rate. Alors ça déjà je le pose ici. Et accessoirement vous allez me dire oui mais tu l'as posé là mais il y a une place ici. Et ben là je vais poser l'Average Cube. Bah oui parce que sur Marvel Snap il y a également l'Average Cube. Donc déjà le win rate euh, c'est une partie du jeu. C'est l'essentialité finalement. Euh, là je commençais à vous embrouiller l'essentialité euh, de, de la victoire sur un jeu de cartes traditionnel et sur Marvel Stap pour moi alors je donne des chiffres comme ça mais je les ai quand même euh, travaillés ces chiffres entre guillemets euh, d'expérience hein, si je peux dire pas mathématiquement pour moi, c'est 70-30. 70%, -30. 70 la vraie, euh, le, le cube, c'est-à-dire la façon de snapper, euh, la façon de comprendre le deck en face et d'abandonner ou de rester, euh, finalement, par rapport aux probabilités, etc. Et 30% le win -drake. Donc déjà, si on considère qu'il n'y a pas beaucoup d'écart entre le premier deck de la méta et le dernier, et qu'accessoirement, euh, cet écart-là, c'est lié au win rate et que le win rate c'est que 30% finalement on va dire de, de, de votre montée dans le classement ou de votre descente, bah finalement ça fait qu'il n'y a pas beaucoup d'écart entre le meilleur deck de la méta et le euh, pire, entre guillemets le pire en tout cas le moins bon deck de la méta mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas des meilleurs decks de la méta et le shuri Zero ça en fait partie. Alors je vais vous expliquer rapidement le deck vous allez voir il y a plein de petits changements à faire, pas forcément d'amélioration mais si vous avez envie de jouer des versions alternatives il y a vraiment la place avec finalement le Shuri 0 c'est euh, tout simplement le deck qui fait le plus de points euh, du jeu, la clé c'est évidemment Shuri qui va doubler la puissance de la prochaine carte que vous allez jouer, donc l'idée c'est de faire Red Skull qui est à 30 et derrière Taskmaster qui est à 30, Bim, euh, ça se pose là, c'est énorme. Vous avez également des combinaisons comme Shuri, on passe le T5, on fait Chihulk à 20 et on fait Taskmaster ou alors une petite Aéro. Voilà, il y a vraiment la possibilité de faire plein de magie, euh, l'idée c'est de jouer 0 évidemment qui va nous permettre de faire aussi une bonne Tifoïde Marie, Ebonymo, Titania, ce genre de choses. Vous avez euh, le Cosmo et l'Armor qui permet de protéger vos cartes de Chang-Chi, par exemple. Ça, c'est quand même... On est euh, très... Euh... Euh, fragile finalement à cette, à cette carte là qui est quand même pas mal jouée dans la méta euh, vous pouvez si vous le souhaitez et si vous l'avez mais ne la craftez pas cette carte c'est seront euh, seront qui est euh, euh, coût euh, donc qui est pool 5 accessoirement donc 6000 euh, il coûte 3 il est 3 de puissance et quand elle arrive en jeu il va enlever les capacités de vos cartes continues euh, donc ça va enlever les malus de crâne euh, ça va enlever les malus de Typhoïde Marie, par exemple. Donc voilà, c'est intéressant. Mais moi, je trouve que cousmo est tout aussi bien. C'est pas un plus d'avoir Sauron, ce c'est juste une version alternative si vous avez Sauron et que finalement il rentre dans aucun deck à part celui-là, bah vous le mettez comme ça vous la pétez avec votre Sauron, vous pouvez mettre euh, donc du Sauron à la place de Cosmo ou Armor si vous le souhaitez, vous pouvez mettre euh, Arnim Zola qui marche bien également, parce qu'Arnim Zola vous faites un énorme monstre Red Skull et derrière vous faites Zola vous le mangez, ça peut être également euh, très euh, intéressant, vous pouvez mettre en carte un petit peu tech par exemple le euh, l'Octopus Docteur Octopus qui est, euh, qui coûte 5 et qui va finalement, euh, détruire un petit peu la main en face. Donc ça peut être pas mal, surtout avec Shuri, ça fait Shuri, bim, ça fait 20 points et en général, le, ça dépend des, des matchs évidemment, mais moi je joue beaucoup Serra Control en ce moment et Serra Control, notre carte la plus problématique quand on joue Serra Control, c'est Lich et Docteur Octopus. Enfin les deux cartes, c'est Lich et Docteur Octopus qui va nous poser évidemment beaucoup de problèmes. Vous pouvez mettre de l'octopus, vous pouvez mettre également en combinaison en early game, par exemple à la place même de Cosmo Armor ou alors de Titania par exemple, Lézard, ce genre de choses, enfin euh, en tout cas dans l'early game, vous pouvez mettre euh, Scorpion par exemple et euh, Luke Cage, Luke Cage qui marche très très bien également, qui va euh, être cool avec la Typhoïde Marie par exemple. Donc voilà, il y, y a plein de petits euh, changements à faire si vous le souhaitez et le deck est relativement stable, on part tout de suite en game, comme ça vous allez voir un petit peu euh, à quoi... Euh, à quoi ça ressemble. C'est un deck qu'on croise beaucoup. Euh, ouais, c'est un, un deck qu'on croise beaucoup parce que finalement, Choury, bah, elle, elle est que à 3000 entre guillemets, par rapport, on va dire, au Galactus Thanos. Donc, on en voit un petit peu plus. Et puis, c'est un deck qui a un vrai, vrai gameplay sympa. Euh, alors, c'est quand même souvent le même gameplay, mais je pense que c'est quand même plus sympa que Galactus. Euh, parce que... Euh, alors, on a Choury en main. Est-ce qu'on snap en, hein, Contre un deck Thanos, il y a moyen ah dommage, ça arrive un peu tôt, euh, alors faire attention hein, par rapport au Cosmo, on va faire Cosmo ici, j'imagine, euh, donc on ouais, va faire attention évidemment de pas, oh Storm, alors Storm c'est un peu chiant pour notre deck parce que bah, on va forcément lui laisser la ligne, à part si on a Ebonymo maintenant, ça peut être assez cool. Murder World Lézard Bah écoutez on va lézard ici Ou alors on lézard à gauche Comme ça on va profiter de la tour Stark Je sais pas trop Est-ce qu'on peut gagner monter des eaux Je pense que ça va être compliqué Il va quand même bourriner dessus Je pense que je vais lui laisser Je suis un gars cool Ouais je pense qu'il va mettre dessus Et il va vouloir gagner Donc Sunspot Armor Ok Bah écoute c'est à toi mec a pas de souci. Je te le laisse Donc on va être protégé à gauche. Donc on va faire Shuri ici. En général, on laisse l'initiative à l'adversaire, ce qui est quand même pas mal. Euh, on n'a pas besoin de Cosmo plus Armor, vous voyez, parce qu'on va faire... Le, le Taskmaster, il va pas prendre Chang'Chi, parce que en général, l'adversaire va avoir l'initiative. Donc ça, c'est assez intéressant aussi. Il faut le reconnaître. Ok, non, ça changera rien. Donc on peut... Euh, et on va devoir... Euh, bah Magnifique Magnifique, on va Red Skull à gauche, donc normalement il, la, il aura la ligne de droite, la ligne du centre, euh, et puis on finira par euh, Taskmaster à droite, donc bourrin, efficace. Euh, voilà, moi c'est un des decks que je vais Ah oui, j'en ai pas parlé, j'en parle maintenant euh, J'en reparlerai peut-être dans la prochaine vidéo Mais il y a un tournoi euh, En physique qui a lieu le samedi 25 J'espère que vous regardez cette vidéo Pas deux semaines après qu'elle soit sortie Le samedi 25 février euh, C'est un tournoi en physique, c'est en Suisse Donc si vous habitez, euh, je sais pas, région lyonnaise Ou euh, Haute-Savoie, ou pas très loin Ah, waouh, wow. écoutez, on a perdu On s'est fait Spider-Man, bah GG Bon, Spider-Man est une carte relou, mais Storm plus Spider-Man Voilà, bon, bah rien à dire euh, je regarde quand même mais on est d'accord hein, On ne peut absolument rien faire On s'est fait Spider-Man Bon, bon C'était le seul moyen C'est euh, tout l'intérêt de notre deck C'est qu'il a très très peu de counter Spider-Man étant une carte qui est beaucoup beaucoup moins jouée hein, Maintenant qu'il n'y a plus le Zaboo Spider-Man En tout cas que ce deck là ne fait plus partie On va dire du top 10, top 15 des, des, des meilleurs decks Ça reste toujours fort encore une fois euh, Je reviens à ce que j'ai dit au, au début de la vidéo Oh le fameux talk. <rire> bon, on va zéro et je pense c'est pas mal. Je pense qu'on va zéro et euh... Donc, oui, le deck a très peu de counter, il a. Même pas de Shang-Chi parce que vous voyez là typiquement on prenait pas de Shang-Chi donc c'est intéressant Il y a, voilà, il y a que Spider-Man, bon Storm-Spider-Man c'est une combinaison très très rare C'est dommage de la prendre parce qu'on avait une belle, une, un beau setup mais bon tant pis pour nous euh, En fait je vais enlever plutôt Titania, je pense que les Bonimo on s'en fout la ligne de gauche sera gagnée que okay, j'aurais bien fait, non parce que je vais armor au mid donc je vais Titania et Bonimo écoutez on va faire ça, ou bon, alors on y va à droite hein, franchement hein. Non, on, va. on va où on a de la visibilité. On ne sait pas ce qu'il y a sur la ligne de droite. Donc là, j'ai 15 avec mes, deux premières cas... enfin, avec mes deux premiers tours. C'est dingue, hein C'est ça qui est trop trop cool. Hein Et en plus, on a chouri Donc là, on va Armor. Oh, ça, ça peut nous poser beaucoup de problèmes. Ça, ça peut nous... ben, remarque, on aura Typhoid, donc ça va. Euh, donc on va salle du trône ici. Par contre, voilà, quand vous faites ça, vous gardez. En général, vous gagnez l'initiative. C'est le seul problème. Ok. Intéressant, donc on va chourir ici. Donc on va faire Typhoid à droite pour pouvoir faire accessoirement Tasmaster au mid. Donc évidemment, si vous jouez Arnimzola, il ne faut pas jouer Cosmo plus Armor. Oh, waouh, les grands esprits se rencontrent. <rire> euh, dommage, malheureusement. Donc on va Typhoid à droite. Ouais, ça va pas être évident. Parce que bah on fait tous les deux des belles sorties. Lui il joue avec Sunspot Cosmo. Enfin, euh, il joue avec Sunspot ce qui marche bien également. Le problème c'est que f... après il faut rajouter Armor. Ou alors il joue peut-être pas Titania pour Sunspot. Moi bah, Je trouve que Sunspot. T'as quand même dans ce deck une curve. Vous voyez, chaque fois, chaque tour, on joue des cartes. Finalement, dans son Sunspot, il va rester 3. Donc c'est pour ça que, voilà, en général, la Titania ou les Bonimo c'est quand même meilleur. Et Bonimo, de toute façon, à partir du T4, on est censé jouer de Shuri. Et si on n'a pas Shuri, bon bah. Le deck est un petit peu moins fort. Il peut quand même gagner, mais ça reste évidemment moins fort. Euh, donc oui, voilà, tournoi en Suisse. Je mettrai le lien, pardon, euh, dans, le, dans les commentaires et dans la description. Euh, donc voilà, ceux qui veulent euh, s'inscrire, ça va être plutôt cool. Il euh, y a des limitations de, de cartes, donc il n'y aura qu'un seul pool 5. Il faudra ramener deux decks, mais un seul pool 5. Euh, une seule carte pool 5 sur les deux decks et pool 4, euh, deux pool 4, je crois, donc... Ok on a l'initiative donc il y a moyen de faire des choses avec Cosmo peut-être Ça c'est 20 donc il va refaire un 20 Mais en fait c'est 5 X 2 10 Je pense que je vais juste Red Skull ici et c'est bon non Ouais Ça devrait être bon C'est rigolo parce que après là la vidéo que je tourne, je vais faire un 1v1 euh, contre Talk. Et donc là je pense qu'il est en train de s'entraîner avec ses decks et moi aussi, <rire> moi aussi je m'entraîne un peu avec mes decks. Donc euh, sachant que c'est un deck que je vais sûrement ramener en tournoi et que j'avais envie de jouer euh, euh, quoi, quoi je, je sais pas si, enfin euh, de toute façon l'idée c'était de faire un, B, un bo2 donc deux decks chacun. Euh, donc dans mes deux decks il y avait évidemment ce, ce deck là. Bon, c'est sympa, hein. on tombe l'un contre l'autre alors qu'on va jouer euh, ensemble dans, dans 20 minutes. Au moins, je sais que s'il me dit... Euh... <rire> non, j'avoue, au moins s'il me dit, euh... ouais, fish je peux pas être là, euh... j'ai un imprévu, je dis, mec, hein. je t'ai vu, je t'ai vu sur le jeu. Ok. Bon, on a Shuri, on a Shihulk, je pense qu'on snap quand on a Shuri. Je pense que je vais 0, T1. Parce que j'ai du lézard, j'ai de l'ebonimo à piocher j'ai des cartes comme ça. Donc je pense que ça a du sens. On a notre combinaison shuri Shihulk. Au pire, c'est le Cosmo qui partira sous zéro. Mais normalement, on a une belle probabilité d'avoir... Euh... Donc je pense que ça a du sens. Power Stone Oh waouh Bah écoutez, c'est pas si mal. Dans le sens où. Enfin, euh, non, c'est pas bien. Enfin En fait, c'est pas si mal si on piochait euh, des peps, quoi. Parce qu'en fait, on a un early qui est très très fort. Hein, avec Ebony, Titania et tout. Là, ça se met pas bien, mais. Ouais. Euh... On a perdu. On doit partir, j'imagine. Je vais passer. Pour la Shiulk derrière. Mais là, le problème, c'est qu'il a. Ouais, ce deck-là, il arrive à prendre le, le, le, le board en général. Bah là, je pourrais piocher un truc cool, genre Titania, Shiulk. En vrai, ça marche bien, ça fait des points. Je pense que je vais rester. Franchement, hein. c'est con, mais Titania ici, ça fait beaucoup de points. Et je fais Shiulk là, je laisse le, la ligne de Lock Joe. Et en vrai, je suis pas si mal. Hein. Ça fait 8 et 10, c'est dur d'arriver. Hein. Allez, let's go. Let's go, ça va le faire, hein. Franchement, euh, game particulière, mais une game d'opportunisme. Je pense qu'on va l'appeler comme ça. C'est une game d'opportunisme. Donc oui, peut-être que si je dois me donner un défaut au deck, c'est vraiment pas sur le win rate et tout, parce que c'est vraiment trop fort, ou sur les matchs counter. C'est vraiment peut-être sur l'expérience de jeu. Oh, attendez. Non, on a 8. C'est quand même dur de faire 8, non Ah si. Oh, il est arrivé à faire 8 Franchement c'est rare hein. Il a eu toutes ses stones hein. Alors là Franchement ces quatre là Il va pas nous les mettre souvent hein, Parce que Il a joué toutes ses stones quand même hein. Enfin 5 quoi Je sais pas combien il y en a sur le gantelet 5 ou 6 non Waouh Je crois qu'il y en a 5 hein. Oh là là C'est pas possible d'avoir autant de chance Sérieusement Bah ouais, écoutez ces quatre là Franchement euh, Là je pense qu'on va perdre une game Dans une vie entière sans, sans exagérer, même si j'exagère toujours. <rire> Mais je pense que cette gamme-là, on la joue tout, tous les jours, 100 fois par jour. Dans toute notre vie, on n'en perd qu'une seule. <rire> sans blaguer. Hein. Oh, waouh. Il a pas compris ou quoi <rire> Ok. Bon, on a Chouri. On n'a pas leur lit. Ce qui nous a fait gagner aussi la gamme précédente, c'est leur lit. On a Chouri, Shihulk. Euh, Aéro, on va voir. C'est un deck, normalement, il n'y a pas de counter. On sait qu'il y a un Cosmo. On a vu qu'il y avait un Cosmo chez, chez notre ami. Il euh... faut faire gaffe. Cosmo, Cosmo. Pour le moment, <rire> on est en règle. Il <rire> n'y a rien à dire. Ah, dommage On va chouri. Et puis, on fera... Soit on a shiolk red skull. Oh, waouh. Soit on fait red skull à gauche. Genre, red skull à gauche, on a 30 à gauche. Et après, comment on fait On fait aéro pour finir. Je pense qu'il y a des spots sympas. Je pense que je fais Red Skull et en fait à la fin je fais genre aéro au mid ou genre aéro à droite et juste zéro au mid juste pour prendre la ligne où il y a Shuri, vous voyez. Waouh c'est incroyable. ah Franchement c'est infâme. C'est incroyablement infâme. Alors qu'est-ce qu'on va faire On va sûrement aéro à droite. Et en vrai on va sûrement Titania à gauche. Tania nous permet de prendre de l'avant. Ah non, parce qu'il gagne ici. On gagne là. La question, c'est qu'il y aura un écart. En fait, il peut gagner s'il a Master. Sur Master, il gagne. Parce que là, ouais, non. En vrai, sur Master, il gagne. Après, on peut pas... Euh... En fait, si on avait fait Armor ici, on aurait pu... Euh... Ah non mais il a l'initiative dans tous les cas. Après si la Patas Master il gagne pas. Qu'est-ce qu'on fait On la joue quand même. Si la Patas Master c'est quoi C'est des gros monstres. Je pense bon, c'est ça. Hein. Écoutez si la master il a gagné. faut la jouer quand même je pense. Hein. Je pense que c'est quand même une game que je dois jouer. Dans ce cas là Ouais ouais GG Ouais bon il a plus En fait nous on a l'aéro là où lui La taskmaster je pense pas que ça change grand chose Il nous rend ça mais à l'écart Il gagne Et si on fait aéro mid Non mais ça change rien Parce que le taskmaster il ira au mid Donc dans tous les cas il gagnera le mid Non ça change rien Ça change rien euh, ouais, là en fait, le problème c'est qu'on peut pas abandonner parce que s'il la pas master on va juste lui donner 4 trop souvent. C'est à dire que là, la probabilité qu'il ait de master, elle est quand même assez faible. Donc elle existe évidemment, mais on peut pas abandonner et on est obligé d'aller jusqu'au bout. Voilà, c'est des situations un peu particulières. C'est un peu comme quand on joue contre. Euh, J'avais étudié ça en stream il y a, euh, il y a deux jours. Euh, quand on joue contre un deck euh, on défausse avec Modok avec Ella, etc., et qu'en fait il défausse toute sa main. Et qui se retrouve dans le fameux spot où euh, T6, il pioche la carte. Et on se dit, est-ce qu'il a pioché Ela ou pas Dans les decks où il n'y a pas de Chavez. En général, il n'y a pas de Chavez. Donc finalement, qu'il snap ou qu'il snap pas, dans tous les cas, on doit jouer. Parce que lui, il est un peu commit. Même s'il n'a pas Ela, il va quand même jouer jusqu'au bout. Et enfin euh, voilà, il y a. Bon, c'est peut-être un peu flou ce que je vous ai dit. Mais. Euh... Oh waouh, on va snap, hein. On a des combinaisons de dingo. Hein. Enfin voilà, c'est une situation où en fait, on peut pas abandonner. Lui, il peut pas abandonner. C'est un peu compliqué. Oh, le cosmo, vous voyez là, il peut être très très intéressant. Peut-être même que le cosmo suffit. C'est-à-dire si on a cosmo, on le fait tout de suite, je pense. Il euh, y a Aero qui est très, très intéressante aussi pour bloquer Wong. La question, c'est est-ce qu'on le fait maintenant Je pense qu'on n'est pas obligé. On peut juste mettre un monstre. Je pense qu'on va juste mettre Red Skull et on fera Aero plus tard. Je pense que là il va pas Professeur X, ça c'est problématique. Ah remarque ça se détruit quand même. Oh wow. je pense... Bah sa place, euh, je... c'est pas évident parce que ça peut ne pas se détruire mais en même temps le lieu il est tellement fort. Bon là on passe, j'imagine et on fait Aero à la fin. Je pense qu'il va faire sa grosse combinaison à la fin. On pourra faire Shiulk, Aero, on aura des belles combinaisons. Ou alors on fait Asmaster maintenant et on fait juste Aero à la fin. Peut-être, hein, juste Master, c'est un monstre, hein. Tasmaster à gauche. Non, il veut pas. Ouais, je pense qu'on va vraiment garder Aéro pour la fin. Mystique, un Mystique nous pose problème. Ah non, il n'y a pas de cible. Comment ça se fait Parce que c'est symbiote Ah non il a joué professeur X avant Mais il est bourré ou quoi Donc là on a l'initiative évidemment Donc l'aéro devient cool euh, On va aéro ici Et on va prendre la ligne à gauche en vrai Zéro titania Ouais Nice nice nice Nice nice nice Eh bien ça fait pas mal de points là C'est plutôt sympa et vous voyez, c'est stable. Hein. Bon, après, pour le moment, on a que Chouris et bah, L'avantage sur ce jeu, c'est que bah, quand on n'a pas la carte, on peut abandonner si on veut. Enfin, si on considère qu'on va perdre, sans la carte, on abandonne, vous voyez. Sokovi, sur, Shulk, sur spider sur Spiderman. Oh, on pourrait presque snap en vrai. <rire> parce que c'est la carte -là la, plus, la plus chiante pour nous. Est-ce qu'on est Bonnie, on Titania ah, Si on est Bonnie, on fait plus rien dessus, quoi. Alors on va juste Titania, on peut lui redonner mais bon il va nous la redonner à un moment quand même, un gars cool. Nidalévir c'est vraiment pas bon pour nous, oh on a 0. Et Bonimo. Euh ouais Nidalevir c'est pas bon pour nous parce que nos cartes euh, c'est des monocartes donc lui il, en, il suffit d'en jouer deux et il a déjà le plus 10 d'attaque. Rends-moi Titania, très bien. Ok, le petit lézard. Donc, va falloir euh, peut-être gagner à gauche et à droite, quelque chose comme ça. Ouais, le problème, c'est que là, on a pas mal de tours flottants, évidemment. Euh, quand on défausse une carte. Vous voyez, là, typiquement, la shielk, elle aurait pu être jouée dans la T4. Je passe mon T3, je fais shielk T4, une Tour Red Skull Taskmaster. Vous en termes de points, c'est. Bon, on snap. Euh, donc, on se met là. Remarque on va pas du tout jouer au mid je pense, franchement, hein. les chouris à droite ouais. Je pense alors là c'est important de snapper, parce qu'on prend un point, alors on aurait sûrement gagné, mais en vrai la, la plupart du temps il va rester donc euh, voilà, là c'est quand même important de snapper. Euh, c'est important voilà, C'est la, la règle du, de ce jeu c'est, enfin comment dire, pas la règle mais euh, pour vraiment s'améliorer il faut choisir le bon timing de snap, Plus on. et l'optimal c'est de snapper le plus tôt possible. Donc si vous connaissez, et ça ça maîtrise une bonne connaissance du deck, mais si vous connaissez bien votre deck, ah, je pense qu'on va devoir aller sur Vormir, non Ou alors on joue pas du tout sur Vormir et on laisse. Peut-être enfin, on va laisser. Euh, si vous connaissez bien votre deck, bah, c'est ce qui va vous permettre de snapper très tôt. Par exemple le Serra Control. Bah je, euh, Ouais bah après on fera chourir là-dessus au pire. Je le connais vraiment bien. Donc ça fait que je peux snap. Je, je sais. Je peux snapper parfois T1. Même avec une Angela en main et une autre carte qui peut comboter, je vais snapper. Et ça, c'est le... qui va me permettre de gagner beaucoup de cubes, quoi. Parce que les games où finalement il va pas se passer grand-chose de part et d'autre, bah, je vais quand même prendre un point. Très emmerdant dans le timing là. Les mines effondrées maintenant, c'est très très emmerdant. J'aurais bien mini Cosmo pour protéger mon, mon Tiffoid Marie. Mais bon. Le snap en vrai. Bah, J'ai quand même euh, Shuri, Typhoïde et un ton. Le snap. Mais vous voyez, il y a vraiment moyen de faire des points. La game d'avant, typiquement, sans Shuri, on pouvait vraiment faire des choses cool avec la Shiulk, etc. Enfin si on avait eu Shiulk. Bon. Quand on fait Shuri au mid, il nous rend Titania. Je crois qu'on va aller, on va. Ah non on peut pas jouer au mid à gauche De toute façon on sera obligé De jouer à gauche Bon Là il va devoir passer Il va devoir Bon on est quand même pas mal De toute façon on joue sur deux lignes Là ce qui est bien C'est qu'il a investi Le T3 Le T2 Sur cette ligne là Donc là il passe Pour les rocks. Pas forcément pour Shiulk Pour le coup Après il peut jouer Shulk Mais je pense à Jean Coulson Il doit jouer euh, Rhino. faut faire attention Rhino est gros Enfin le Dino plutôt Le Dino est assez gros Euh Aéro Tass Master ou Typhoid Typhoïde c'est infâme. Hein. Après je peux très bien faire euh, Aéro sur cette ligne. Hein. Donc le dino. Et donc là maintenant... Ah Bah écoutez. Bah non je dis ah, mais... Bah si remarquez on peut faire Aéro ici. Comme ça on va quand même... je pense qu'on va quand même prendre la ligne à droite. Ah, on n'a pas de temps d'avance mais on rajoute Aéro... Ah, je pense l'idée c'est de faire plus ça. Ça, ça, et rajouter ça ici. C'est pas évident. La, que la question c'est est-ce qu'il va bourriner à droite Ah non, mais lui il est sous euh, Vormir. Moi je suis pas sous Vormir, mais lui il est sous Vormir. Il peut pas jouer sur Vormir. À moins qu'il fasse un petit truc dessus. Petit truc plus gros truc. Si je fais Aero. Euh... Le problème c'est qu'Aero j'ai peur de pet. S'il fait juste Chavez. Bon, S'il si fait Chavez, il perd. Il a quoi dans son deck Il a Magneto. Magneto, il gagne. Il faudrait Taskmaster numéro 2. Je pense que je bourrine à droite. Dans ce cas-là, autant faire ça. Franchement, je, je suis pas sûr. En fait, je me dis s'il a un petit T1. Il... Ouais. Ouais, je pense qu'il va souvent passer, mais il peut rester. Et je pense qu'il a pas beaucoup de petits T1. Pas beaucoup de T1 dans ce deck. Hein. L'agent, bah, est, ça Sai est, 2 euh, là, mais pff, pas forcément. Il joue des chiolques, mais là, il peut pas les jouer. Bah, ça a bien emmerdé les mines effondrées. Hein. Nous aussi, mais lui, peut-être un poil plus. Triskelion. Qu'est-ce qu'on s'en fout En plus, on, ça bloque notre main, ça bloque des draws. C'est horrible. Triskelion, c'est bien quand tu joues contrôle. Ça te permet d'avoir, en plus de tes cartes counter, des cartes un peu tricky. Enfin, des cartes de, de, euh, euh, proactives. Mais là, on s'en fout royalement. Bon, en vrai, Nakia, c'est pas mal. Hein. Nakia, Typhoid. On passe, into She-Hulk. Plus euh, 0, par exemple. Double Sunspot. Ah, c'est horrible. Hein. Double Sunspot, c'est horrible. On a pas de Killmonger. Et là, il peut juste passer. Il va faire beaucoup de points. Oh non, pas Nakia. Ah, c'est bien, mais en vrai, on avait tellement de tons en main. Bon, ça reste cool. Cosmo. Hein. Oh, ça va. En vrai on est bien. Hein. Là on défausse pas avec le sword. Je vais snap je crois. Franchement. Ouais, je crois que franchement le. j'ai pas mal de points. Le stiphoid. Ou zéro lézard. Ça fait 8 0 Lézard. C'est beaucoup 8 hein. Oui, c'est strong, mais. Ça fait moins un sur les autres mais c'est beaucoup de points. Je vais faire la typhoïde. Jess Jones. Ah. Relou. On a le 0. Au pire on fait 0 maintenant. Hein. Et on se déplace et on gagne ici. Hein. Je crois que je vais jouer Vision et je vais me déplacer. Je crois que j'ai pas envie d'abandonner le, le, le lieu à gauche. Oh waouh, bon. Là, s'il passe juste, il gagne au mid, il gagne à gauche. On est d'accord. Hein on ne pas le déplacer. Et il a. Ouais. Vous voyez, on, on, je l'ai senti. Hein. Comme quoi, je commence à avoir beaucoup d'expérience dans le jeu. J'ai senti que le double Swansot allait nous faire perdre. Parce qu'il allait se retrouver dans un spot où là, il passe, là, il passe sur le t et il gagne. Et nous, on gagne ici, évidemment. Et là, on est. Il prend 6. Je réfléchis s'il y a un. Non, il n'y a rien. Oui d'accord, il hein. n'y a pas de combinaison. On clique sur pas encore, on sait jamais, peut-être qu'il est bourré et il se dit, ah, je peux perdre. Mais là c'est assez évident, ouais. il passe, il passe et... Ouais. Bah, c'est le sunspot. K Typiquement s'il n'a pas sunspot, il a perdu. Parce que nous on a trop de points à droite. On fait 0 euh, Red Skull. Bon le 0 il marche pas, mais on fait au pire juste Red Skull. Ou même le qu'elle elle est 12, hein, boom, hein. un boom. Genre qu'on a déjà de l'avance et il a Cosmo qui peut le bloquer aussi. Donc, euh, ouais, là c'est une situation où, où c'est le, le, le Triskelion qui lui donne, qui le fait gagner. Bon voilà, après on sait qu'il y a un peu de RNG dans ce jeu, et heureusement, c'est ça qui rend le jeu cool. Euh, je ne joue pas forcément T1, j'ai pas beaucoup de T2 dans le deck. Si j'ai 0, c'est mieux. Ce j'attends, j'attends de voir. Armore. Ok. Donc on est protégé du Wakanda. La ligne est bonne ici. Et, euh, et puis on va. Euh, on va plutôt passer comme ça on peut shiulk derrière sur T4. Je pense que ça a plus de sens. Voilà, vu ma main. J'ai pas chouri donc euh, je pense qu'il faut justement partir sur une ligne de play alternative. Donc, on va ça. Euh, plutôt au mid, vu qu'il y a Wakanda. Ça. Ça. On aura notre Red Skull derrière. Le fameux, la fameuse Shuri, malheureusement. On va quand même Red Skull. On pourra finir par Aero, peut-être, qui sera un peu tricky. Ou alors on a Aero maintenant, mais je pense pas. Je pense qu'on est en train de gagner à gauche. Donc, je vais Red Skull au mid. Intéressant, bah, je pense qu'on a gagné, parce qu'on a l'initiative et lui il va finir par Shulk, Taskmaster et en fait on a Aero qui le bloque, vous voyez, donc là on l'a bloqué, on peut même snap, oh, snap. ça lui donne de l'information, j'ai peur que là on prenne que 1 au lieu de prendre 2, j'ai peur qu'on prenne que 1 au lieu de 2. Et en même temps, il peut se dire que ça peut être un bluff aéro. Je pense pas qu'ils se disent que ce soit un bluff aéro. Peut-être qu'en tournoi, il faut snap. En ouais, je sais pas, en vrai. Là, c'est intéressant, la théorie du snap, dans ce setup-là. Parce qu'est-ce qu'on... Est-ce qu'on va pas le faire partir, finalement Au lieu de prendre 2, on prend que 1. Mais de temps en temps, on prend 4, quand même. Hein. Je pense que même là, s'il part, ça veut pas dire qu'il va tout le temps partir. Non, il reste. Il peut gagner, s'il si a 3 cartes. Gulk. Unspot. Ouais c'est intéressant, bah vous voyez on a... on s'est fait euh... Et si on fait Titania à droite Voilà j'ai Titania Wakanda mais je peux Titania à droite pour être sûr Je pense pas qu'il y avait, en fait dans ma tête il n'y a pas 3 créas Ici, c'est pour ça Mais je peux conseiller vous voyez c'est un... pour ça que c'est intéressant Là de presque de... De... De... De... De... de perdre Ça nous fait clairement plus progresser que si On avait gagné parce qu'on serait resté sur les mêmes schémas Là j'avoue que c'est un schéma avec Sunspot Chang-Chi. En général Chang-Chi c'est pas trop présent dans ces decks là Parce que t'as quand même besoin d'être actif T'as pas envie d'avoir des cartes en main qui te bloquent euh, Chang-Chi c'est une carte qui va jouer sur T5 ou T6 Donc Chang-Chi pour le coup Ça n'a pas de sens dans ce deck là Mais là il l'a joué Ah quoi que non il ne faut, faut pas considérer le Chang-Chi Je pense que c'est une grosse erreur de considérer Chang-Chi Là tant pis on a perdu contre un, un gars Qui a voulu mettre Chang-Chi dans son deck Mais il ne faut, faut pas le considérer parce que c'est une très mauvaise carte Dans ce deck là Donc non non Ne considérons pas Chang-Chi tant pis bah, Je dois quand même Titania à droite euh, Quoique Titania à droite j'ai peur de lui donner quand même Titania on s'en fout de toute façon on gagne Non je pense qu'il faut titania quand même à droite Ouais c'était hyper intéressant Franchement On peut attendre Ouais c'était vraiment très très intéressant J'aurais quand même fait une erreur J'aurais titania à droite mais ah ça ça nous pose problème euh... Ça ça nous pose problème Oh, nice. Euh... Bon. Ou alors on passe une touche Hulk, mais on a typhoïde. Je crois qu'on va passer une touche Hulk. Je vais snap ou pas Franchement, j'ai le bar de Luc, hein. Zéro. Je crois que je vais snap. Bah She-Hulk, 0 une Tourette Skull, euh, ouais c'est ouais, gros hein, c'est vraiment vraiment gros. Euh, bah écoutez on va s'arrêter là, sinon ça fait une vidéo trop longue, je pense que je vous ai bien montré le gameplay. Euh, J'espère que vous avez apprécié, si vous avez souri, voilà, moi ça fait longtemps que je l'attends, là je l'ai eu enfin ce matin, trop cool, je peux la jouer. Mais, euh, mais ouais le deck vraiment euh, méga fort quoi, de toute façon on le sait. Hein. Et euh, voilà, Titania un peu tricky à jouer. Mais voilà, merci à tous, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que je vous verrai au tournoi en Suisse, j'y serai accessoirement, euh, je sais pas si je l'ai dit, voilà, dans les, dans les commentaires je mettrai le petit, euh, le petit lien. Et puis, euh, et puis voilà, et n'oubliez pas, les, les jours de Marvel Snap, c'est le mardi sur Twitch et le jeudi, du matin au soir. Donc mardi, twitch.tv, TheFishUgo et jeudi également. A très bientôt, ciao ciao tout le monde!